Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler des sémaphores. Le sémaphore c'est à l'origine une invention de Claude Chappe, qui a donné une supériorité aux armées françaises euh, au moment de la Révolution et au début de l'Empire. En particulier Napoléon se promenait avec son sémaphore portatif pour pouvoir communiquer des ordres aux différentes armées sur euh, ces grands champs de bataille. Donc c'était une espèce de mât avec une partie ici articulée. Là vous voyez un dessin d'un sémaphore qui était, si je ne m'abuse, au-dessus euh, d'une des tours du château des Tuileries et ça a été utilisé en France de manière assez intensive entre 1792 et 1848. Et donc un code permettait en fait à vue eh bien, euh, de pouvoir transmettre des messages et il y avait un relais, un réseau euh, de euh, sémaphores de chape qui permettait effectivement de transmettre de l'information extrêmement rapidement et ça a été utilisé jusqu'en 1880 en Suède. évidemment vous sentez bien que euh, ce dispositif a été mis au rebut avec l'arrivée progressive du télégraphe. Mais en informatique qu'est-ce eh bien c'est un objet qui a été inventé par un informaticien extrêmement célèbre et prestigieux qui s'appelle Esger Waib Dijkstra. Je ne sais pas si je le prononce correctement c'est un hollandais. Et euh, en fait il a fait énormément de choses, il a inventé le concept d'auto-stabilisation, c'est lui qui a identifié le problème avec les GoTo en particulier, euh, donc dans les années 60, il a travaillé sur les langages et sur l'algorithmique, il est un des pairs d'Algol, il a travaillé sur les graphes, etc, enfin c'est un prix turing en 1974, ce type est une sommité, euh, il y a plein d'algorithmes de Dijkstra, hein, quelque part en particulier au niveau des graphes, il y en a, y a beaucoup travaillé sur les graphes. Et en 1965, eh bien, il invente le sémaphore en informatique. L'objectif, c'est de résoudre les problèmes de concurrence. Et il y a une expérimentation dans un système qui s'appelle THE dans les années 1960. Le principe de fonctionnement, c'est de dire qu'on a un compteur protégé qui est protégé par trois opérations qui sont indivisibles. La première, c'est init qui va initialiser le compteur lors de la création du sémaphore à une valeur qu'on va spécifier. La deuxième, c'est p qui va tester la valeur du compteur et éventuellement bloquer le processus qui effectue le test. Si le test est réussi, eh bien on va décrémenter la valeur du compteur et le processus qui effectue le test passe. Donc vous avez ici une opération qui va être bloquante. En fait, elle va être bloquante si le compteur atteint 0. Et elle va être non-bloquante sinon. Et puis vous avez une opération V qui, elle, va incrémenter le compteur. Et s'il y avait un processus bloqué, réveiller le premier processus bloqué, le cas échéant. Le premier veut dire... Le plus ancien. Donc ça veut dire que associé au sémaphore, vous avez cette fameuse variable compteur qui est initialisée à une valeur donnée, mais vous avez également un système de blocage qui va permettre de suspendre des threads ou des processus. Là-dessus, vous avez trois types de sémaphores. Le premier, c'est le sémaphore privé. On parlera de mutex ou d'exclusion mutuelle ou de sémaphore binaire aussi. Le compteur est initialisé à 1. Vous avez les sémaphores bloquants et là le compteur est initialisé à 0. et vous avez les sémaphores banalisés et là le compteur est initialisé à n avec évidemment n strictement supérieur à 1. L'utilisation typique et là je vais donner l'exemple d'un mutex c'est de décider qu'à un moment donné je vais initialiser mon sémaphore là ici je l'initialise à 1 puisque c'est un sémaphore d'exclusion mutuelle et les sections critiques vont être protégées en début de section critique par un appel à la fonction P du sémaphore et je ne sors de P que si j'ai le droit d'acquérir la ressource donc ça veut dire que le compteur n'est pas à 0 ici il est à 1 et puis lorsque je termine la section critique eh bien j'exécute la commande V du sémaphore qui va me réincrémenter le compteur et éventuellement me réveiller d'autres processus qui seraient en attente de P, typiquement un processus. Donc le premier passe, les suivants se bloquent et chaque sortant va libérer le plus ancien qui a été bloqué. Donc ça c'est le sémaphore, l'objet théorique de Dijkstra, et que vous trouvez bien évidemment implémenté dans un certain nombre de systèmes. Il est intéressant de se poser la question de la relation entre un sémaphore de Dijkstra d'une part et les moniteurs dehors d'autre part. Donc considérons ici la façon dont on peut implémenter l'un en utilisant l'autre. Donc La première question qu'on se pose c'est, imaginons un sémaphore dehors avec n conditions et comment l'implémentons via des sémaphores. Ben vous voyez que pour chacune des conditions, j'ai potentiellement une file d'attente et puis je vais avoir besoin de file d'attente pour gérer mon moniteur. En particulier, vous vous souvenez, il y a le fait de rentrer dans l'exclusion mutuelle globale et puis il y a cette espèce de subtilité sur ceux qui s'endorment sur signal et puis qui seront réveillés en priorité par rapport à ceux qui sont soit en attente d'entrer dans le moniteur, soit qui sont réveillés euh, ensuite sur euh, une condition. Donc en fait il va falloir un sémaphore pour gérer l'exclusion mutuelle globale du moniteur, il va falloir un sémaphore par condition et un sémaphore pour bloquer les processus qui font un signal. Ces processus là il ne faut pas les bloquer sur le même sémaphore que celui là parce qu'il faut qu'ils soient repris avec une très légère priorité sur les autres de manière à éviter les phénomènes de famine. On a déjà discuté là-dessus, c'est un truc que justement Java ne fait pas et qui pose un problème même lorsque l'on positionne dans les réentrantes locks l'attribut fer à trou. Donc en gros pour implémenter un moniteur dehors avec n conditions, il faut n plus 2 sémaphores. Si je prends un sémaphore de Dijkstra, comment je peux l'implémenter avec un moniteur Eh bien j'ai une condition pour le blocage sur V. Et le reste, l'exclusion mutuelle entre P, V et EDIT, elle vient gratuitement avec le moniteur. Voilà, donc on voit bien ici la correspondance. Alors que dire en guise de conclusion En fait, le sémaphore de Dijkstra, c'est sans doute l'objet de synchronisation le plus utilisé. L'implémentation en effet en est relativement simple et du coup vous avez des implémentations nombreuses en POSIX, en Ada, en Java sous des variantes diverses et variées et en fait il y a quasiment tous les systèmes d'exploitation ont quelque part une implémentation des sémaphores. Cependant, c'est un objet qui est difficile à utiliser et en fait, pour lequel il est assez facile de générer les invocages. Je dirais que c'est presque plus facile qu'avec un moniteur. Euh, pas en tant que concepteur du moniteur, mais en tant qu'utilisateur du sémaphore. C'est un objet extrêmement basique, on peut dire que c'est l'assembleur de la synchronisation. Mais du coup, si vous voulez, vous allez l'utiliser et c'est facile de mal l'utiliser. Et en fait, ma position c'est que autant le sémaphore de Dijkstra est vraiment un objet extrêmement utile et on ne peut pas s'en passer pour certaines choses, et en particulier des choses simples, mais quand on a des synchronisations un petit peu plus complexes, on a intérêt à disposer d'entités plus structurantes, typiquement des moniteurs. Ben voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt